I'm, I'm going On est là, mais bien là. Puede No, después le dice que se regresara esa primera propiedad para la y llegamos en menos de 10 minutos sí, años, llegamos a ahora sí, sí, sí. está mal está muy oportuno y rico de la mañana Je suis un peu Monsieur le vice-président de la Cour de cassation et du CSPJ, Mesdames, Messieurs, monsieur le président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du CSPJ, Monsieur le président, madame, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, cadres de l'administration publique, officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants, surtout les secrétaires généraux de la présidence, la primature et du conseil des ministres, distingués invités, policières et policiers, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, 18 novembre 1803, l'armée indigène nous a libérés du joug de l'esclavage. Et 18 novembre 2021, la nouvelle armée d'Haïti est au service du développement durable de notre pays. La nation haïtienne se rassemble en ce jeudi 18 novembre 2021 pour célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières, victoire épique et finale de l'armée indigène sur les forces esclavagistes. Cet geste héroïque marquant la naissance d'une nouvelle nation sonnait le glas de cette forme d'exploitation dans le monde et remettait en question le principe de la colonisation et du même coup l'ordre mondial. Célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières est pour nos filles et nos fils d'Haïti une marque de profonde gratitude à l'égard de nos vaillantes guerrières et de nos vaillants guerriers. Cette célébration à portée universelle doit nous inciter à travailler pour l'unité nationale et la réconciliation de la nation haïtienne avec son histoire et avec elle-même. Ces guerrières et guerriers ont été les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui l'armée d'Haïti. Ainsi, le rétablissement de l'institution militaire s'inscrit dans la démarche d'impliquer la jeunesse haïtienne dans la lutte pour le développement national durable. Ces jeunes ont compris parfaitement et partagent la nouvelle vision qui sous-tend la nouvelle mission dans une approche, je dirais, dissuasive, basée sur la défense civile. Nous les avons vus à l'œuvre lors du tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest et une partie de l'artibonite en 2018. Nous les avons trouvés en pleine action lors des inondations dans le sud, dans l'ouest et dans l'artibonite. Nos militaires ont toujours répondu présents lors de multiples cliniques mobiles dans plusieurs départements. Ils sont aussi dans le nord, le nord-ouest, perçant et réparant des routes afin de désenclaver les populations longtemps ignorées et faciliter du même coup la circulation des denrées alimentaires. Félicitations à nos braves soldats et soldats du corps d'hygiénie militaire qui jour et nuit nous marchons dans pas leur énergie, travaillant à la relève des départements du Grand Sud, touchés une nouvelle fois par le tremblement de terre du 14 août 2021. Nous avons tout profité. saluons l'autre fois encore. Courage et dévouement, soldats, nous, qui ne perdent pas par les populations, dans un moment difficile qui se passe là, dans les crise gaz là. Ils étaient toujours la tête de peloton, a conduire tout les camion de cité pour entrer dans le terminal et accompagner tout. Des autres chauffeurs civils, militaires, des chita sous-côté, pour entrer dans le terminal, pour aller chercher gaz, pour aller t'en faire bail dans l'institution humanitaire qui a des de difficultés pour fonctionner dans l'époque. Nous avons assisté dans quelques hôpitaux. Dans l'institution privée et publique Et c'est pour être ça Nous mêmes nous avons encouragé Soldats nous, nous avons encouragé tous les militaires pour nous toujours Kémbe, parce que le travail ça nous avons fait C'est le travail ça Qui te permet nous sauver En pile en pile vie humaine En pile tout monde qui était l'hôpital nous L'hôpital, il gars ça pas de passer Nous sauver petit monde Nous sauver grand monde Moi même, je vous nous, nous avons demandé, Pour nous kémbe la même détermination ça pour nous sauver à Haïti. Ici, vous faites mon ici,